Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage son histoire. Aujourd'hui, nous recevons Astrid et dans son témoignage, vous allez voir à quel point la parole de Dieu est capable de nous transformer, de nous restaurer, de changer notre mentalité, de changer nos habitudes, en fait de tout changer au-dedans de nous. On se dit à tout de suite pour son témoignage. Bonjour Astrid. Bonjour Chantal. Bienvenue sur ce plateau de Partage ton histoire. Merci. Donc je vais te laisser te présenter rapidement pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent en savoir plus sur toi. Donc euh, bonjour, moi c'est Astrid, j'ai 24 ans et je suis là pour partager mon histoire. Ok, très bien. Donc dis-nous un peu Astrid, dans quel contexte euh, familial as-tu grandi Alors euh, j'ai grandi dans une famille plutôt aimante mais assez quand même sévère. Mm -hmm. Et euh, j'ai grandi euh, donc dans une famille euh, chrétienne. Euh, donc ma mère priait beaucoup. Mm -hmm. Mon père un peu moins mais ma mère était vraiment une fervente chrétienne, elle lisait mm -hmm. la parole, elle était vraiment euh, elle nous, depuis petit en fait, elle nous parlait du Seigneur. Mm -hmm. Et euh, après j'ai eu plusieurs difficultés, j'ai vécu plusieurs difficultés avec ma famille. En fait, on a vécu des moments euh, assez difficiles, qu'on était dans des dans des euh, situations des fois de pauvreté. Et euh, donc voilà. Donc c'était un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Ouais. D'accord. Et du coup, comment commence ton, ton témoignage, ton histoire Oui. Alors euh, donc moi en fait mon gros problème c'était euh, le manque de confiance et le fait que je me comparais tout le temps aux autres. Et mmh. ça ça a commencé dès petite. Ça a commencé dès petite parce qu'on euh, a grandi en fait dans un appartement plutôt petit. Et euh, donc déjà en fait dès que j'allais chez mes cousines etc je voyais la différence je voyais que elles avaient leur chambre etc donc c'est ce qui ça a créé en fait déjà chez moi toute petite comme un sentiment d'infériorité par rapport à d'autres mm -hmm. sentiment d'infériorité ouais. et euh, et après j'ai grandi avec ça vu que j'ai cultivé ça parce que j'avais l'impression que j'étais inférieure à d'autres enfants mm -hmm. donc en fait j'ai cultivé ça même à Jusque... l'école en fait ça t'a suivi exactement même à l'école et euh, après c'est c'est monté crescendo en fait mm -hmm. mais euh, voilà comment ça a commencé. Mm -hmm. Et du coup, tu avais oui. souvent le besoin qu'on, du coup, tu le besoin qu'on te félicite quand tu avais de bonnes notes, etc. C'est ça. Exactement. En fait, euh, comme ma famille est plutôt bon, ils sont aimants, mais ils sont assez sévères. Oui. En fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément le contact facile. Ils mm ne -hmm. sont pas les parents en fait qui vont te faire des câlins, comme ou ça, tout, vous, tout va et tout là. <rire> qui vont te dire je t'aime tout le temps, etc. Et moi quand même, j'étais une personne comme ça, qui avait besoin, besoin quand même. Ça. Voilà, qui avait besoin qu'on m'aime, qu'on me dise, voilà, qu'on m'aime, qu'on qu me félicite, voilà. En fait, j'avais besoin d'attention. Mm -hmm. Et donc je savais que ce qui intéressait beaucoup ma famille c'était les études mmh. parce que euh, voilà mes parents nous poussaient énormément pour qu'on ré réussisse nos études qu'on ait des bons des bons résultats etc et donc euh, moi j'ai toujours eu des bons résultats en fait depuis petite mmh. et euh, c'est ce qui me permet Lève vraiment d'avoir la fierté de mes parents ah, ça me euh, euh, motivait <rire> en fait pour, euh... voilà, ça me motivait énormément des fois même les cours ne m'intéressaient pas forcément mais j'apprenais des fois juste par cœur comme ça histoire d'avoir des bonnes mmh. notes et d'être reconnu en fait même, mmh. même même au sein de mon collège, de mes écoles, j'ai toujours eu, été félicité par l'école, par, euh, par les professeurs, etc. Donc pour moi aussi, c'était très très important et, et ça oui. me permettait aussi de sortir du lot. Parce qu'on fait quand la, la une compétition très... ou pas euh, au Il y début avait quand non. même la compétition avec euh, au des début. autres qui étaient bons aussi ou pas euh, Au début, non, euh, parce que... Euh... C'est venu après, parce qu'au début, euh, j'étais vraiment sûre de moi. C'est-à-dire que j'étais mmh. dans un contexte où, je sais pas, j'étais sûre que j'étais... La meilleure. Pas la de meilleure, belle. forcément, mais parmi les meilleures. Ah, donc bon, j'avais pas forcément de, de <rire> compétition et tout. <rire> et euh, donc, euh, ma scolarité, c'était à peu près comme ça. J'étais toujours et, était, euh, parmi les meilleures, etc. J'avais toujours des bons résultats et ce qui m'a permis de sortir aussi de... de, de... Parce que j'étais aussi une personne assez discrète et ça me permettait aussi qu'on me voit. Ah. Parce que, euh, voilà, j'arrivais pas forcément à... J'enviais aussi certaines personnes en fait, qui arrivaient à, à s'exprimer, qui arrivaient en fait, à, à mmh. montrer euh, leur vraie personnalité, etc. Et moi, j'étais mmh. toujours quand même assez réservée et timide, oui. donc ça me permettait de, de, sortir, de sortir de ça. D'accord. Mais par contre, euh, mmh. tu as eu un moment donné à te mettre en couple Oui. Alors... Euh, donc je parcourais de, de, mon chemin depuis euh, voilà, mes études, Enfin, je continuais mes études et tout ça. Et euh, en fait, arrivé euh, au lycée, c'était la période où voilà, on commence un peu à se remettre en question, commence à s'intéresser vraiment bah, aux garçons, Garçon, sachant oui. qu'en plus, j'aimais bien tout ce qui était bah, les films romantiques, etc. Ah. Et j'étais une personne de nature qui aimait bien aussi qu'on ait de l'attention. Mm -hmm. Et comme je ne retrouvais pas forcément cette, cette attention chez les autres, en fait, je me disais que peut-être que... Bah, si j'étais avec une personne en fait, bah, que cette personne-là allait m'apporter mmh. cet amour-là. Parce que j'étais aussi beaucoup influencée parce que je regardais à la télé, mmh. donc les films romantiques, etc. Mmh. Et, euh, et je me disais, waouh, wow, il me faut aussi, bah, moi, euh, connaître ce type d'amour, en fait. Ouais. Connaître ce type d'amour-là. Et euh, mmh. j'ai rencontré une personne, c'était à mes 18 ans, et... Euh, après, il s'avérait que la, de la relation était très compliquée mmh. parce que j'étais bah, quand on veut toujours plus, quand on, on s'attend à ce que l'autre nous rende heureux, bah forcément l'autre n'est pas parfait, etc. Exactement. Donc on s'attend toujours plus. Donc je m'attendais à, à ce qu'il bah, me donne toujours plus d'affection, toujours plus. Et j'étais aussi ce qui m'a amené aussi à être une personne jalouse. Mmh. Je faisais très attention à ce qu'il regardait d'autres personnes, est-ce que euh, voilà, ce qui passait assez de temps avec moi, etc. Il y avait, Mais vraiment, en fait, dans il y avait les un mal quelque part, il y avait, il y avait des blessures, il y avait un manque de confiance, d'estime, justement. Oui. Et du coup, ça te poussait à... Euh, quelque part il y avait un peu de dépendance affective aussi parce que c'était te poussait ça à toujours vouloir non, plus de l'autre c'est ça c'est à dire que même si l'autre faisait ça allait jamais être suffisant ça n'allait en fait. jamais <rire> ça, ça n'allait jamais mmh. satisfaire et, euh, et euh, pour moi à chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal en fait qui se passait dans, dans le couple en fait c'était c'était toujours lui c'est à dire que c'était mmh. jamais, <rire> jamais ta faute. Hein. <rire> c'est ça toi t'étais et... parfaite et lui non <rire> voilà. et aussi parce que du coup bah, le contexte bah vu que je vous ai dit précédemment que ma famille en fait n'était pas forcément la famille voilà mmh. qui va qui cherchait vraiment à être vraiment Etc. Donc, en fait, je vivais ces choses-là intérieurement seule. Et quand on vit seul quand on partage pas les choses, quand on garde, en fait, à l'intérieur, ça, ça, euh, ça crée des blessures, forcément, parce qu'on ouais. est là toujours à méditer ces choses, mmh. à méditer, à méditer tout le temps, et ça crée des mauvaises pensées, ça crée un mal-être, et euh, au final, c'est bah, comme, comme une prison intérieure. Ouais, ouais. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que ça créait vraiment un mal-être chez moi, en fait. Mmh. Ça a vraiment créé un mal-être et ça faisait que de s'empirer. Que de s'empirer et des mauvaises pensées sont arrivées des, des pensées de dévalorisation etc mmh. et euh, qui ont piré par la suite et du coup mmh. tu l'as mal vécu en fait cette oui. séparation parce que vous êtes séparés oui c'est ça et euh, tu l'as mal vécu est ce que tu oui. comment tu, tu vois l'avenir en fait à partir de ce moment là en fait en fait il s'avérait que cette personne là c'était vraiment bah je considérais que c'était vraiment tout c'est-à-dire que vie. voilà, c'était l'homme de ma vie, c'était le premier, et que voilà, que ça allait être le dernier. Ouais. Je me voyais vraiment loin, sachant qu'il était bah, chrétien, je me voyais vraiment loin avec lui. Et aussi, en fait, il s'avère que en fait, l'année de mes 18 ans, vraiment, c'était aussi une, une période où je sentais que le Seigneur voulait que je me rapproche de lui. Mmh. Parce que. Euh, C'était vraiment surnaturel, mais des fois, j'avais envie d'aller à l'église, j'avais envie, des fois, de, de m'intéresser, etc. Mais je ne le faisais pas forcément parce que bah, j'étais beaucoup dans le monde, j'étais beaucoup bah, attachée à, à ces choses, à l'amour du monde, à l'amour des autres, etc., à ce que les autres pouvaient euh, voir de moi beaucoup sensible. Donc, du coup, je, je me perdais un peu, j'étais pas... voilà Et euh, en fait, pendant cette période-là, euh, donc cette période de séparation, où je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie vraiment seule et je me suis vraiment remise en question. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui ne va pas mmh. Est-ce que c'est moi, en fait Et, et j'avais beaucoup de mauvaises pensées aussi. Le diable m'attaquait aussi beaucoup par les pensées mmh. comme quoi j'étais une mauvaise personne, euh, que je n'allais aller nulle part, que je n'avais pas... que ma vie était un échec, etc. Et qu'il allait forcément aussi... Je pensais à la personne avec qui il allait se mettre. J'avais même des pensées comme ça où je me disais ouais. elle allait être forcément meilleure que moi, etc. Et aussi, c'était une période où, dans mes études, c'était assez difficile pour moi. Moi. En fait, il y avait comme tout qui te trouvait dessus cœur. Voilà, c'était vraiment l'âge de mes ans. C'est vraiment l'âge compliqué. Et euh, aussi au niveau de mes études, c'était très compliqué. J'étais même parmi les derniers, moi qui étais d'habitude, d'habitude, ah ouais. ouais, parmi les premiers. Là, en fait, dans ça ce qu'il Ça m'a vraiment affecté, ça t'avait... Euh... Oui, et euh, j'étais vraiment parmi les dernières. Et, euh, et euh, au-delà de, du fait que ça m'a affectée, il y avait aussi le fait que c'était très difficile. Et donc, c'était très difficile pour moi de me concentrer. Donc mm. euh, voilà, bah, j'avais que des mauvaises notes. Et euh, j'arrivais pas à remonter la pente, j'arrivais pas à augmenter. J'avais aussi la pression des professeurs parce que c'était une classe un peu élitiste. Donc. Euh, c'était quoi comme qu Il y rien? avait beaucoup de classements, c'était une classe préparatoire. Pour. Euh... Pour les grandes écoles en fait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc euh, là on blague pas à ce niveau-là quoi. Oui, voilà. Mais à un moment donné, un jour, tu mmh. pleures parce que tu cherches à te consoler et qu'est-ce que tu ça. vois et euh, donc là, je suis dans ma chambre, vraiment j'en ai marre de tout, j'en ai marre de tout. Et je pense que ce jour-là, s'il n'y avait pas la Bible devant moi et qu'il y avait autre chose, j'aurais pu tomber dans l'alcool ou ce genre de choses. Vraiment. Parce qu'en fait, ce que tu as vu devant toi, c'était une Bible. Oui, parce que vraiment, ce jour-là, il y avait vraiment un vide à l'intérieur de moi et rien ne pouvait le combler. J'étais en train de me dire, mais en fait, mais ok, bah, à cette heure-ci, qu'est-ce qui peut me combler en fait Qu'est-ce qui, peut... mmh. qu qui peut me consoler mmh. Et là, j'ai vu une Bible devant moi et je me suis dit, bon, peut-être que la Bible, en fait, pourra me <rire> <vous> consoler. <Ouais. rire> Donc, ça je une pas, bouteille en fait, d'alcool, peut-être que ça allait de ça. Voilà, ça, -être voilà exactement. <rire> si c'était une bouteille d'alcool devant moi, peut-être que ça allait de ça. Mais là, c'était la Bible. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la Bible. Mais moi, je cherchais vraiment, un, tu sais, un petit verset. Un ouais, petit, le petit verset, verset quand tu ouvres comme ça. Voilà. Ah, tu tombes sur un verset. <rire> un conseil de sagesse, oui, quelque chose oui. qui allait me permettre d'aller mieux deux minutes après. Oui, voilà, ouais, et après, ouais. on allait passer à autre chose. Ouais. Et, et sauf que quand j'ai commencé à lire cette Bible, en fait, j'étais tellement bah, transportée, j'étais tellement touchée par l'amour de Dieu, et ah. j'étais vraiment guidée surnaturellement parce que j'ai commencé directement par les Évangiles. Mm -hmm. Et euh, d'habitude, ceux qui connaissent pas la parole, des fois, ils veulent commencer par le début Genève. du livre, <rire> voilà. Mais le tout moi, premier livre, <rire> voilà, c'est ça. Mais moi, tout de suite, j'étais dirigée par les Évangiles, et je me concentrais énormément sur Jésus, sur ce que Jésus avait fait pour moi à la croix, et, et, et je, je, je lisais tous les jours j'étais devenue vraiment accro, je disais, Comme ça en tous les jours. Oui. Wow. Du jour au lendemain, il n'y a rien qui m'a poussée en fait. Mais vraiment, j'ai commencé à lire un verset, deux versets, et je me suis dit non, waouh, c'est rempli d'amour en fait. C'est vraiment ce que je cherche et ce dont j'ai besoin. Et euh, je ne me suis plus, j'ai plus jamais lâché la Bible en fait. Depuis ce jour-là, j'ai continué, je pouvais lire jusqu'à 10 chapitres par jour mm -hmm. et ça m'a donné énormément de force, déjà énormément de force aussi parce que bah, j'ai même pu chercher à, à, à, à reprendre contact avec ce, cette personne j'ai même pu chercher en fait à, à essayer de renouer les liens ou quoi mais j'ai vraiment eu cette force surnaturelle là de, de me détourner de tout ça et de me concentrer vraiment de trouver un moment seul de me concentrer sur le seigneur et mm -hmm. d'avancer en fait mm -hmm. et, mais du coup euh, c'est là que tu as véritablement commencé à chercher dieu oui. comment comment il s'est révélé à toi concrètement comment il s'est révélé à moi en fait euh, j'étais dans je lisais la parole je lisais la parole et euh, et je, je regardais aussi moi.com parce que j'avais pas d'église encore, donc euh, je regardais... Euh, tu faisais comme crédits. tu pouvais, par n'importe c'est ça. <rire> et du euh, gloire à Dieu aussi, j'aimais beaucoup aussi l'adoration, j'aimais beaucoup l'adoration, la, la, la louange. Donc en fait, bah, je passais du temps, tout simplement, j'étais dans ma chambre, tout ça c'était dans ma chambre. Tout Tous ça, ces moments-là, personne ne savait, ah ouais. j'étais dans ma chambre, ouais. Et tes parents savaient euh, que... Euh... Euh... Tu passais par des moments difficiles Non, je ne le disais à personne. Pourquoi Tu non, te renfermais sur toi Oui, énormément. J'étais une personne comme ça qui se renfermait énormément. J'avais très peu de communication sur ce que je ressentais. Pas à exprimer. Oui, j'arrivais pas à exprimer et j'ai, oui, en fait, j'ai jamais eu senti le besoin d'exprimer parce que pour moi c'était, c'était mes problèmes, voilà, c'était, bah, c'était mes pensées, c'était mon combat mm -hmm. et, euh, et je sentais que personne pouvait, pouvait m'aider en fait. Mm. Je me disais, bah, voilà, bah, il faut, il faut s'en sortir, il faut être fort dans la vie, il faut s'en sortir donc je gardais tout pour ouais. moi. <rire> voilà, ça. Donc euh, voilà. Et du coup au ouais. final tu, oui. le Seigneur comment il se justement se révèle comment à... il s à moi. Donc je cherchais Dieu. Et au fait, c'est au fur et à mesure que je lisais la parole, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu. J'ai vraiment réalisé mmh. que j'avais de la valeur et wow. que Christ était mort pour moi, en fait. Mmh. Et ce jour-là, dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Et, wow. euh, et j'adorais Seigneur, je, je chantais, je priais. Et depuis ce jour-là, ma vie n'était plus la même. Et mmh. ce jour-là aussi, je me rappelle, euh, j'avais prié aussi pour avoir une église. J'avais prié, j'avais décrit l'église que je voulais, j'avais dit « voilà ». Euh, je veux une église avec des jeunes, une église euh, je sais, où je sais que je, peux, je pourrais servir pour toi, mmh. où je pourrais être à fond, avec des personnes à fond, mmh. passionnées, mmh. parce que j'ai je, je commencé en fait à sentir une distance avec bah, mon entourage, oui. mes amis, etc. Ah oui, c'est plus <rire> le même délire, <rire> voilà, comme on dit C'est plus le même délire, et, et je sentais que bah, maintenant, on n'avait plus... voilà, Il fallait que je, me, que, que je trouve d'autres personnes, mmh. d'autres amis en Christ, etc. Et du coup, au final... Une famille. Finalement, comment le Seigneur, justement, t'a fait trouver cette église Voilà, en fait, le Seigneur m'a fait trouver cette église en, fait, en cherchant... Euh... Donc, déjà, je, je suivais Enseigne-moi, et en fait, je me suis dit, bon, les pasteurs, j'arrive pas à, à choisir lequel, à choisir euh, chez quelle, dans quelle euh, église aller, donc je vais regarder, en fait, sur Internet, l'église qui se trouve la plus proche de chez moi. Et il s'avère que c'était l'apôtre Alain-Patrick Senguet, donc... <rire> c'était euh... la plus proche de toi, Voilà, a... c'était l'église la plus proche, je me suis dit, bon... Tu sais, enfin, tu sais, au début, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand on te, quand te dit d'aller à l'église, au début, tu cherches pas une église loin, hein, tu ouais. cherches juste à aller à côté, ouais, à côté. voilà. Euh, donc c'était vraiment une église qui était proche et euh, après, quand je suis venue à l'église à CER, ma vie n'a plus jamais été la même, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Waouh et euh, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, au début même, j'avais même peur de parler en langue chez moi parce que... <rire> en fait, je connaissais pas la dimension du surnaturel, je connaissais pas cette dimension-là. Pour moi, le surnaturel, c'était les démons, c'était... Euh, ah oui Voilà, tout, tout ça, et, et, euh, et, et voilà. Et euh, en fait, non, après, je me suis dit... J'avais tellement soif de Dieu que je me suis mise en fait à, à prier, à parler en langue chez moi. Et j'ai vraiment vécu des délivrances, des choses, et... Euh... Voilà, je sais que ma vie n'a plus jamais été la même. Et, euh, et donc voilà en fait. Et mais du mmh. coup en fait ça veut dire que maintenant ta vie n'est plus la même mmh. euh, au niveau de ton estime de soi. Comment mmh. le Seigneur t'a restauré En fait toutes ces choses où tu n'arrivais pas à te voir de la bonne manière. Bon j'ai un peu mmh. donné la réponse en introduction mmh. avec parole et tout mmh. ça. Mmh. Mais euh, comment en fait a été ce processus de restauration Comment Dieu t'a fait, euh, fait en sorte que tu t'aimes de plus en plus Comment Dieu t'a libéré en fait des des mauvaises pensées euh, pour ne plus être dans l'inquiétude par rapport à l'école, euh, par rapport au stress et toutes ces choses-là. Oui, donc moi c'était beaucoup la parole de Dieu premièrement. Mm -hmm. C'est-à-dire que j j dès que je sentais qu'il y avait ces mauvaises pensées qui arrivaient, en fait, je ne voulais pas rester dans, une, dans cette prison-là où j'étais avant parce que ça me, ça me traumatisait un peu, tu vois. Oui. Je voulais vraiment sortir de là et je savais que Dieu pouvait le faire. Donc, à partir du moment où je savais que j'avais ces mauvaises pensées-là, ce que je faisais, c'est que je prenais la parole. Déjà, premièrement, la Bible. La Bible, tu La, Bible, la parole de Dieu, la Bible. Et je lisais, en fait, des versets et ça me consolait. Mmh. L'autre manière aussi, c'était de déclarer, de déclarer mmh. sur moi-même, euh, de déclarer Par exemple, ce que je voulais voir. Si quelqu'un, aujourd'hui, me oui, oui, regarde... <rire> Et te dit bon bah moi euh, voilà je suis un mmh. peu dans la même situation je stresse je m'inquiète il y a ceci il mmh. y a cela qu'est-ce que tu peux conseiller de déclarer quelles paroles tu peux lui conseiller de déclarer dans ce temps de prière déclarer quelle est quelle est une, forte, une femme forte quelle est une femme en fait euh, puissante. Donc on dit « Je Seigneur, suis une femme forte ». C'est ça, exactement. Je suis une femme puissante, je suis une femme forte, je suis belle, je suis une belle créature, j'ai de la valeur, wow. j'irai loin. Et je peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Mmh. Parce Amen. que le Saint-Esprit est en moi. Mmh. Amen. Amen. Donc, et en si. fait, voilà, n'hésitez pas mmh. à déclarer la parole de Dieu parce qu'on a un système de pensée. Euh, on, a reçu, on a reçu une éducation qui, parfois, en fait, nous limite Amen. dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on peut faire dans notre vie. Mais la parole de Dieu est capable de te transformer, comme on a vu dans son témoignage. La parole de Dieu est capable de changer ta manière de penser et à force de la déclarer, ta réalité deviendra une vérité. Ça veut dire que peut-être tu vis des choses, euh, où tu, tu paniques, tu stresses, mais peut-être que la parole de Dieu te dit que non, que tu ne dois pas stresser, que tu es plus que victorieux, que tu, que tu as la joie du Seigneur, eh ben, tu dois le déclarer tout le temps. Et à force de déclarer ces paroles, eh ben, ça va devenir une vérité, tu vas véritablement être épanoui, tu vas véritablement vivre ces promesses, tu vas véritablement arrêter de stresser et la parole de Dieu a une puissance et va faire un travail au-dedans de toi, c'est bien ça et c'est ce qui s'est passé. Euh, le processus de restauration que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Amen. Mmh, amen. Ça. Wow. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour... Vous toi, cher internet qui nous regarde, peut-être qu'aujourd'hui justement tu te bats avec toutes ces choses, tu te bats avec le stress, tu te bats euh, avec en fait un manque de confiance en toi, tu n'arrives peut-être pas à te voir comme Dieu en fait te voit, tu n'arrives pas à parler de toi comme, euh, comme ce que dit Dieu dit de toi en fait, et aujourd'hui j'aimerais que tu puisses qu'on puisse prier pour toi, que tu puisses véritablement te rendre compte de l'amour que Dieu te porte et de comment Dieu te voit que tous ces faux raisonnements, la manière dont tu penses qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu puisse tomber, que même si tu as pu accepter des mensonges du diable, de l'ennemi, qui te poussent à penser mal de toi, à te dévaloriser, à, à vraiment avoir des pensées négatives, nous allons prier pour toi au nom de Jésus, que tu sois libéré, Seigneur, je te prie, je te remercie pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que ton onction, Seigneur, vienne briser tout type de joug au nom de Jésus. Seigneur, que les mensonges de l'ennemi soient véritablement exposés dans leur vie, Seigneur, que s'ils ont accepté une quelconque parole qui ne venait pas de toi, qu'elle soit brisée, nous la chassons maintenant Amen. au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que taille. tu leur donnes d'avoir confiance à nouveau en eux-mêmes, Seigneur, dans le pot celle que tu as mis en eux au nom de Jésus. Aide les Seigneurs à renouveler leur intelligence afin qu'ils puissent voir, se voir comme toi tu les vois, afin qu'ils puissent s'aimer comme toi tu les aimes au nom de Jésus. Que quelque chose de surnaturel se passe maintenant pendant que nous sommes en train de prier au Amen. nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, Seigneur, qui se manifeste dans leur vie. Merci parce que tu les utilises, parce que tu guéris leur cœur, Seigneur, peu importe les blessures, peu importe les douleurs, Seigneur, les espérances du passé qui les ont déçus, Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses les consoler maintenant même, car tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Je le déclare et je le confesse dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois véritablement que le Seigneur, euh, au travers de cette prière, commence maintenant à agir dans ta vie et j'aimerais te donner l'opportunité à toi qui ne connais peut-être pas Jésus-Christ, peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus, tu, tu as entendu le nom de Dieu, peu importe, euh, peu importe la religion dans laquelle en fait tu as entendu le nom de Dieu, j'aimerais te dire qu'on peut avoir une relation personnelle avec Dieu. J'aimerais te dire que tu peux décider de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux vivre une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Dieu est capable de d'effacer, de supprimer toutes les fautes et tous les péchés que tu as fait, Dieu ne te juge plus car il t'a déjà jugé en Jésus-Christ. Maintenant, il suffit tout simplement que tu puisses accepter et recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais faire cette prière avec toi, t'accompagner pour naître de nouveau et faire partie de la famille de Dieu. Alors, tu vas fermer les yeux là où tu vas et tu vas répéter cette prière à voix haute et croire de tout ton cœur ce que tu vas dire. Et tu vas déclarer, tu vas dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés et pour ma vie passée. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Je crois aussi que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu changes ma vie. Tu bouleverses ma mentalité. Merci parce que je deviens maintenant ton enfant et tous mes péchés sont effacés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. On acclame très, très fort pour toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu, c'est ton père, Dieu, c'est ton ami, c'est ton confident, il est tout pour toi. Parle-lui avec ton cœur, avec les mots que tu as dans ton cœur et Dieu ne te juge pas. Sache-le, Dieu. Dieu est toujours là pour toi, peu importe les fautes que tu as faites. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cas, merci beaucoup, Astrid, que de à te bénisse abondamment pour ce témoignage. Okay, merci. merci à vous de nous avoir suivis. Si ce témoignage vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous-même, vous avez un témoignage, contactez-moi sur ma page Instagram « Partage ton histoire » et je serai ravie de vous recevoir sur ce plateau. On se dit à une prochaine pour un autre témoignage dans « Partage ton histoire Ciao ». Ciao